Et salut à tous c'est Matroski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va changer dès Halo Culture Car aujourd'hui je vais vous proposer un gameplay sur la bêta de Halo Infinite Les dernières bêtas qui s'étaient déroulées sur la map Fragmentation en mode BTB euh, Que j'avais beaucoup aimé, voilà, allez hop, je donne mon avis directement, comme ça c'est fait Je vais profiter du gameplay pour donner mon avis sur le jeu Halo Infinite Bien sûr le, le multijoueur qu'on a déjà aperçu et non pas la campagne dont on ne connaît encore rien du tout on va commencer directement avec cette partie et le mode BTB de Halo Infinite que vraiment j'ai beaucoup aimé notamment avec ce mode des trois territoires à conquérir franchement je l'ai trouvé plutôt sympathique ça bouge tout le temps il y a toujours des zones, des zones à conquérir différentes donc ça fait vraiment bouger sur la map qui, qui est quand même plutôt grande en même temps avec les, le nombre de joueurs qui a augmenté c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup je, je trouve qu'il y a un air à la valala sur la map Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être vraiment moi qui, qui me donne cette idée euh, Peut-être avec les deux bases de, de chaque camp Avec les propulseurs Il y a vraiment, je trouve, y a un air à la valala sur ce niveau là Et bah moi j'aime beaucoup, franchement c'est génial J'adore la map, vraiment j'ai passé pas mal de parties dessus Et j'ai pas trouvé qu'elle était ennuyeuse ou... Ou vraiment je l'ai vraiment bien bien aimé, du coup j'ai vraiment hâte de voir les autres maps euh, BTB de Halo Infinite parce que si elles sont vraiment euh, à ce niveau là, je pense que je vais pas du tout être déçu, clairement en plus on a le droit à pas mal d'armes, j'ai pu constater sur la map vraiment ils en ont mis pas mal du tout donc c'est sympathique, ça varie les, les armes du coup, bah forcément les véhicules aussi qui spawnent, euh, les Warthog, les Ghosts, vraiment sympa à contrôler, j'ai beaucoup aimé le Warthog euh, dans Halo Infinite. La possibilité de, de crever les pneus, de se de prendre des dégâts, euh, le nouveau power-up aussi qui propulse les véhicules, les joueurs, vraiment, vraiment sympa, j'aime ai, bien. La, la pièce secrète aussi qu'on peut ouvrir pour aller chercher une, euh, des armes, des équipements alors qu'il faut attendre une, un certain temps pour qu'elle s'ouvre Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, j'étais pas du tout au courant de ça et franchement je trouve que c'est un bon ajout J'avais pas pu personnellement vraiment tester les premières euh, flight tests avec euh, les, les cartes de 4 joueurs contre 4 joueurs Mais j'avais pu regarder à quoi ça ressemblait et je trouvais ça euh, bien sympathique, enfin du coup j'ai pu tester ça avec la dernière flight test évidemment je me suis quand même fait les maps et même la nouvelle euh, carte en 4v4 alors du coup je ne me souviens plus du nom là sur le coup vous me pardonnerez mais je l'ai bien aimé aussi et je savais même pas que c'était une carte 4v4 d'ailleurs au début mais, mais elle fait le taf, franchement j'ai bien aimé, l'environnement est sympathique ça change, un petit désert franchement c'est bien, s'il y a des environnements comme ça sur les maps ça peut vraiment, vraiment être cool et j'espère que ça sera pareil dans la campagne d'ailleurs, bien sûr. D'ailleurs, j'avais pas pu donner mon avis par rapport à ça parce que j'avais pas fait les premières flight tests, mais en testant les autres modes avec cette dernière flight test, du coup, avec le mode BTB, j'ai pu constater le level des bots et franchement, j'ai été surpris comme beaucoup de monde. Euh, franchement, des fois, on dirait même pas que c'est des bots. Euh, ils ont un comportement. Qui est vraiment proche d'un joueur. Et ils ont vraiment fait le taf. 343 Industries sur les sur les bots. Ils ont vraiment bossé dessus. Et ça, ça fait plaisir. J'ai bien aimé les bots. J'ai bien aimé jouer contre des bots. Alors ça, c'est quand même incroyable. Ce qui est vraiment incroyable aussi, c'est le nombre de gens. J'ai vu sur Twitter principalement. Qui ont critiqué l'aspect graphique de la bêta de Halo Infinite. Et franchement, j'y ai joué en 4K sur Series X et franchement le jeu est super beau vraiment je me prends une claque visuelle quand j'ai joué vraiment c'est méga beau je, je vois pas en quoi le jeu est moche ou, ou quoi que ce soit vraiment, je, vraiment il est vraiment magnifique et malgré cette direction artistique qui a changé euh, pour revenir un peu au style plus ancien pour combler les joueurs bah, les plus anciens aussi euh, franchement je trouve que ça fait le taf il y a un bon compromis entre les deux et ça c'est cool parce que Vraiment j'aimais bien le, le côté de Halo 4 et Halo 5, je, je faisais pas partie des joueurs qui, qui n'aimaient pas ce style de direction artistique. Je trouvais que le jeu avait évolué et que c'était normal et franchement ça me plaisait bien. Mais là retourner à un style comme ça, un petit peu entre les deux, euh, je trouve ça juste parfait. C'est magnifique, c'est parfait, Il a rien à dire. Bon je vais quand même sortir un point négatif sur Halo Infinite parce que tout ne peut pas être que du positif, c'est pas possible. Mais c'est même pas tant dans le gameplay, c'est plutôt dans les menus en fait, où j'étais un petit peu largué, euh, vraiment pour mettre des cosmétiques sur les armes, sur les véhicules, pour s'y retrouver dans les menus, c'était un petit peu euh, la galère en fait, j'étais largué, j'étais perdu. Donc j'espère que peut-être ça sera retravaillé, euh, un petit peu comme la MCC où ils ont bien retravaillé les menus et je les préfère carrément maintenant qu'à qu sa sortie. Donc euh, oui j'espère que ça sera retravaillé parce que vraiment c'est pas un truc dont je suis fan. Hein. Les menus comme ça dans, dans la bêta c'était pas, pas ouf. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire en autre point négatif Peut-être le système de, de couleurs dans les, dans les teams. Euh, le fait qu'on est entouré de rouge ou de bleu pour les alliés et le rouge pour les ennemis du coup. En fait c'est pas vraiment un point négatif. C'est plutôt moi qui dois m'y faire parce que c'est nouveau, c'est comme ça, on s'y habituera. Mais comme je n'ai jamais vu ça sur les autres jeux, euh, ça me fait un peu bizarre de voir ça. Mais après je pense qu'avec un temps d'adaptation, euh, franchement on s'y fera vite. Alors du coup on peut revenir sur le gameplay qui est en train de se dérouler à l'écran. Donc mon gameplay pour le coup. Et franchement j'ai bien aimé la sensation des armes comme le BR qu'on est en train de voir que je suis en train d'utiliser. J'aime beaucoup les bruitages des armes, il n'y en a pas qui m'ont choqué plus que ça. Je sais qu'il y a des gens qui se sont plaints peut-être du bruit du Nidler, mais moi ça m'a pas paru bizarre. Après, c'est pas l'arme que j'ai utilisée le plus, donc je vous avouerai que je vais pas me prononcer non plus. Euh, mais pour le BR et tout, franchement, la sensation en jeu, elle est vraiment bien. J'aime beaucoup. Toutes les armes sont différentes, leur fonctionnement est différent. Il y en a pas une pareille. Il y en a pas une qui fait les mêmes dégâts que l'autre. Donc franchement, c'est bien. Après il euh, y aura peut-être un équilibrage à refaire par la par la suite, mais franchement c'est grave cool. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme arme aussi, c'est la mitrailleuse du Warthog que j'ai pas mal utilisée. Et franchement je l'ai beaucoup aimée, elle change beaucoup des autres jeux à l'eau. Et j'aime beaucoup, je sais pas comment dire, mais elle a l'air de faire carrément plus mal qu'avant. Alors je sais pas si c'est moi qui me fais une idée ou pas mais elle a l'air carrément plus puissant, et bah c'est cool, j'aime beaucoup l'utiliser, puis bah ça, ça fait des kills. Ah oui alors, le, le, la chose qu'on vient d'assister là, ça c'est incroyable, cette grenade électrique là, je ne sais pas trop quoi, comment elle s'appelle, mais elle est, elle est vraiment très forte, enfin je trouve, perso, euh, paralyse les véhicules, je crois que ça désactive le bouclier des ennemis, Bon bref, euh, j'ai trouvé peut-être euh, un petit peu de cheaté, voilà, j'en relance euh, tranquillement. Mais euh, ouais, je pense que ça fait pas mal de dégâts aux ennemis aussi, donc pourquoi pas. Après, elle fait le taf, hein, du coup, je vais pas m'en plaindre. Le marteau antigraphe, pareil, il est un peu moins rapide, mais il a l'air de faire un peu plus de dégâts qu'avant, euh, je pense. Franchement, je, pareil, je, je ne connais pas euh, le nombre de dégâts qu'il fait, tout ça, donc je vais pas dire euh, que que, que c'est vrai. Mais c'est ce que je ressens en jeu, j'ai l'impression qu'il est plus puissant qu'avant. Alors est-ce que c'est moi qui me fais une idée aussi ou est-ce que c'est vraiment le cas Je ne sais pas mais en tout cas j'aime bien le marteau antigrave. grave c'est une bonne arme. Allez hop un petit coup de marteau anti-grave sur le Ghost pour la folie meurtrière, ça fait plaisir. Franchement le marteau anti il m'a fait plaisir dans cette partie là, j'avoue qu'il m'a donné pas mal de kills. Après j'ai essayé de, de varier entre guillemets un petit peu, même si forcément comme tout le monde on aura nos préférences d'armes. C'est ça qui est bien avec le choix, c'est que tout le monde va trouver son compte. Par exemple cette nouvelle arme électrique, là j'ai même pas retenu le nom encore, mais euh, je l'aime bien. Et pourtant j'ai un peu de mal à l'utiliser je trouve, pour viser les ennemis. Et pourtant, ça leur désactive que le bouclier. Après, c'est peut-être le bah, c'est le but de l'arme, je pense, de ne pas tuer non plus en un coup. Sur le moment, je l'ai trouvé un petit peu dur à, à utiliser. Mais après, ça viendra avec le temps hein, pour les nouvelles armes. On s'y habituera. Comme toujours, la mitrailleuse du Warthog, euh, que j'aime beaucoup, euh, elle m'offre des kills. Euh, encore, faut-il savoir viser, bien sûr. Parce que sinon, on va pas aller bien loin. Mais ouais vraiment je la trouve très très forte. Donc je l'ai pas mal utilisée pendant mes parties. Même s'il y a personne qui voulait conduire mon Warthog. Bon bah on y trouve son compte. Hein. On change de, de place et puis on fait le taf tout seul. Ça passe aussi. Tant qu'on est sur le Warthog. Et sur les autres véhicules d'ailleurs en général. J'aime beaucoup le fait que il, quand ils se prennent des dégâts. On a une jouabilité qui va avec. Par exemple s'ils se prennent un coup dans le pneu. On aura plus de mal à conduire à cet endroit là. Après moi personnellement je l'ai pas trop ressenti dans les parties que j'ai fait sur la bêta. Mais je pense qu'à terme on remarquera qu'on a des, des petits problèmes pour, pour les conduire. Donc ça c'est encore un autre ajout euh, intéressant que j'aime bien. Euh, je sais pas sur par exemple le Ghost comment, comment ça va se traduire vu qu'il n'a pas de roue en l'occurrence. Tiens d'ailleurs le justement cette arme le je crois que c'est le ravageur il y a tellement d'armes que je retiens pas tous les noms vous m'excuserez hein, mais il va, va falloir le temps que je les apprenne donc je pense que c'est le ravageur si je dis pas de bêtises j'aime beaucoup son sa jouabilité le fait que quand on le charge beaucoup il y a des flammes par terre c'est un petit effet sympa j'aime bien et il tue pas tout de suite et d'ailleurs j'ai vu ça sur toutes les armes de Halo Infinite c'est le fait de ne pas tuer les ennemis rapidement, c'est le temps pour tuer quoi en fait en, en français, c'est le time to kill en anglais. Je trouve que sur Halo 5, il était beaucoup plus présent, plus rapide. Genre quand on faisait un, un kill au Magnum, euh, en, en quelques coups on tire dans la tête, mais le, le gars en face il mourait. Et là on doit beaucoup plus insister pour tuer le Spartan adverse. Je trouve que du coup ça rajoute une, vraiment une dynamique en plus dans le jeu. Et en plus il y a moins de respawn. Bon après ça dépend des modes. comme là on est en 12 contre 12. Forcément quand il y a des gens qui meurent ils respawnent quand même. Mais je trouve vraiment que ça change et ça se ressent en fait. J'ai vraiment ressenti dans le jeu. Je sais pas comment l'expliquer mais mais du coup c'est plus dur j'ai l'impression. Il faut avoir un petit skill en plus. Surtout que sur Xbox je pense qu'il y a moins d'assistance de... pour viser. Il me semble. Enfin, en tout cas, je sais que j'avais l'impression d'être nul. Bon, après, euh, je le suis peut-être, hein, vous me direz. Mais vraiment, sur euh, comparé aux autres jeux comme Halo 5, Halo 4, bah tous les autres jeux, quoi, j'avais vraiment l'impression d'avoir du mal à viser. Bon, après, c'est un coup à prendre, hein, mais on s'y fera, je pense. Tiens, je profite que je suis mort, justement, pour parler des respawn Je trouve que dans ce Halo Infinite, ils sont beaucoup plus maîtrisés, en tout cas de ce que j'ai vu de la bêta, et comparé aux autres jeux Halo, ou quand tu respawn euh, devant l'équipe adverse, tu te fais tuer direct, euh, là ils sont beaucoup plus maîtrisés je trouve, alors peut-être que la map est grande et que ça y joue aussi, donc à voir aussi en 4v4 comment ça va être sur les petites maps, mais pour l'instant les spawns ils m'ont pas plus dérangé que ça, donc euh, ça c'est un bon point aussi, un hein, point positif encore pour le Infinite. on n'arrête plus les points positifs, hein, ça y va D'ailleurs, tiens, point positif, j'aime beaucoup le bulldog. Et en même temps, c'est un point négatif. Parce que j'aime bien l'arme. Et pourtant, mon bon vieux fusil à pompe, il me manque un peu. Alors ça sera au goût de tout le monde. Il a plus de cadence de tir, mais il fait moins de dégâts. Et, et peut-être qu'à terme, on retrouvera notre bon vieux fusil à pompe. Hein, c'est pas dit qu'il rajoute pas d'armes, Sachant que le jeu doit durer plusieurs années. Donc on verra aussi comment ça va se passer à ce niveau-là. Mais je pense qu'on aura le droit à beaucoup de nouveautés avec le temps. Donc c'est pas dit qu'on retrouve pas nos, nos, bons vieux, nos bons vieux fusils à pompe, nos bons vieux magnums comme à l'époque. Franchement moi je, je reste ouvert à toute proposition. Ça me va, même si bah, comme vous voulez il fait le taf, hein. on arrive quand même à tuer les ennemis, c'est pas ça qui est dérangeant. C'est juste une autre manière de jouer le fusil à pompe, bon... On s'y fait, euh, pareil, euh, voilà, c'est un temps d'adaptation, en fait. Euh, je trouve que, en fait, il n'y a pas tant de points négatifs que ça sur Halo Infinite. Enfin, après, je, je suis un fan d'Halo, donc moi, tu me donnes un Halo, je suis content. Voilà, je fais partie de ces fans-là. Mais même en, en ayant joué, euh, j'aurais pu dire que ça aurait pu être nul. Et franchement, j'ai passé des bons moments sur euh, le jeu. Donc, euh, je peux pas trouver de points négatifs plus que ça. Moi, tant que je passe du bon temps, que je vois pas la partie passée... Que, que je m'amuse sur le jeu franchement je, pour moi c'est un point positif donc euh, je vais pas aller chercher non plus euh, la petite bête après j'espère vraiment que la campagne sera à la hauteur parce que là on parle surtout du multijoueur qui est donc pour moi le multijoueur il est bien j'espère que ça sera tout le temps pareil que les maps seront bien que les autres modes de jeu seront aussi bien que là ce qu'on a pu tester en bêta et j'espère que la campagne du coup derrière va suivre et s'il y a le même dynamisme, le même gameplay qu en multi, franchement la campagne pour moi je sais déjà que je vais l'aimer. S'il y a un bon scénario derrière, s'il y a une bonne histoire, on retrouve le, le major dans ses aventures, des nouveaux persos, des, une nouvelle IA, euh, que demander de plus Moi vraiment, monde semi-ouvert en plus, euh, franchement que du bonheur, franchement que du bonheur. Donc voilà, maintenant vous connaîtrez mon avis sur Halo Infinite, du moins ce qu'on a pu en voir pour l'instant. Euh, N'hésitez pas à donner vos avis aussi sur euh, le jeu, pour ceux qui ont pu tester, et ceux qui ont vu un petit peu des extraits, qu'est-ce que vous en pensez Moi j'ai hâte d'être le 8 décembre pour la sortie, forcément. J'espère que mon avis sur Halo Infinite vous aura plu, c'était mon premier gameplay, donc euh, j'espère que ça aura été correct. Et sur ce, les mots de la fin, vive Halo